Bonjour et bienvenue au Causerie Disrup Campus UBO Open Factory. Ces petits moments webinaires, sous forme de webinaire, pour essayer de, de se nourrir d'informations, d'inspirations sur des sujets, qu'ils soient techniques, mais aussi des initiatives ou des projets portés par des acteurs locaux du territoire. Ce soir, euh, on va vous parler des marathons créatifs. Euh, c'est un terme qu'on emploie souvent ici à l'UB Open Factory. Ce sont des événements qu'on organise régulièrement aussi. Et peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'un marathon créatif À quoi ça sert Qui peut y participer Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions avec Yves Kéré, directeur de l'UB Open Factory, avec aussi Yann Louot de la Fabrique des Océans et Yves qui est accompagné de Lucie. Ici, voilà. Donc, du coup, qui organise avec nous des, des marathons créatifs. Euh, donc voilà, ils vont avoir à peu près euh, 20 minutes, 10 minutes pour vous présenter ce que c'est qu'un marathon créatif, et puis ensuite vous présenter les futurs marathons créatifs qu'on organise au sein de l'Open Factory avec différents partenaires, quelles sont les thématiques, quels sont les types de projets qui vont être proposés. Du coup, je vous laisse la parole, Yves, d'abord à toi, donc pour environ 10 minutes, je, je vais faire la gardienne du temps. Merci beaucoup, Sarah. Donc, euh, bonjour euh... À tous et à toutes, je m'appelle Yves Kéré, directeur de l'ub Open Factory, et je vais d'abord commencer par présenter notre vision des marathons créatifs, et, et hop, je vais tout de suite par du coup détailler justement ce, ce, ce terme marathon créatif. Donc pour nous, marathon créatif, c'est qu'est-ce qui est intéressant là-dedans Donc le terme marathon, c'est un temps de travail concentré sur un ou plusieurs jours. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus efficace qu'une réunion de travail classique, que ce soit en recherche, en enseignement ou, ou euh, dans n'importe quel type de projet. Euh, on prend plus que deux heures pour travailler ensemble sur un sujet et c'est suffisamment court pour rester en collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut rester avec une équipe à travailler sur ces, sur ces journées-là. Donc, C'est un temps qui est hyper précieux, qu'on prend quasiment jamais euh, dans un projet classique. Euh, ensuite, le terme créatif, euh, l'idée, c'est de favoriser la, la créativité du groupe. Derrière ça, il y a des outils d'intelligence collective, des outils de créativité. C'est une méthodologie d'animation et c'est aussi un, un espace qui favorise la créativité. C'est euh, mettre à, disposi à disposition des outils donc, qui permettent de, de, permettre de sortir de son cadre habituel. C'est aussi de travailler avec d'autres personnes, d'autres compétences, d'autres milieux donc, qui forcent le projet à, à se confronter à d'autres visions. Donc voilà pourquoi on utilise ce terme « marathon créatif euh, ». Bien sûr, euh, « marathon », ça ne veut pas dire qu'on va sortir complètement épuisé. L'idée, c'est d'y apporter un petit peu de, de respiration, de, euh, de bonne humeur, etc. Donc, ce n'est pas l'idée de travailler jour et demi pendant 24 heures. Quoi. On fait des journées de 7 heures, euh, normales, comme d'habitude, sauf qu'on se concentre sur le projet. Alors, donc pour illustrer un petit peu, donc voilà, ça, c'est le genre d'espace qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est à l'Open Factory à Brest. Donc, l'idée, c'est que l'espace en lui-même favorise la créativité. Donc, il y a des outils, des machines, il y a du matériel pour tester, prototyper. Il y a des gens sympas, il y a une bonne ambiance, etc. Donc, tout ça, ça déjà, ça, ça participe à la créativité et à l'envie de travailler en groupe. Donc ensuite, pour les gens qui participent, euh, ben c'est aussi une méthode. Hein. Il y a une animation derrière, on ne les laisse pas tout seuls à, à travailler sur le projet. L'idée, c'est que dans, dans la, la manière d'aborder euh, un projet, ben on, on se pose les bonnes questions, on commence par comprendre le problème avant de rentrer dans la solution. Euh, donc on, on a des outils pour ça, des outils d'exploration. Bien sûr, on ne peut pas explorer tout comme on le ferait euh, euh, sur un état de l'art, mais euh, on vient prendre... Euh, élargir pour pouvoir élaborer des stratégies futures sur son projet c'est le fait qu'il y ait des compétences nouvelles, des visions nouvelles à ce moment-là qui fait qu'on va pouvoir bien commencer à élargir l'exploration du projet donc certains croient souvent qu'on va tout de suite fabriquer etc on se pose, on comprend les choses on sait pourquoi on est là et ensuite on vient fabriquer quelque chose Ensuite, c'est aussi des temps de travail en perso et en groupe. Le collectif, c'est bien, mais des fois, il faut aussi prendre le temps de se poser pour contribuer personnellement à quelque chose. Donc, Il y a aussi des outils pour se répartir les tâches et ne pas rester dans du collectif, des fois, qui n'avance pas. C'est bien que chacun se pose et réfléchisse à, son, à sa participation au projet. Donc, on voit qu'on peut utiliser des outils, des ordinateurs, on peut prototyper en carton, etc. Il y a plein de façons de, de poser ces idées. L'idée n'est pas de force. Comment on fait en réunion classiquement avec un PowerPoint On peut aussi manipuler Ici, on voit qu'on a installé une cuisine provisoire là, pour tester des, des matériaux. Donc, on peut imaginer pas mal de choses. Euh, donc, après, bah, effectivement, il y, a, il y a tout un tas d'outils en plus là, qui permettent de, de venir tester les choses euh, nouvelles ou pas, mais on peut tester rapidement des casques des réalités virtuelles, des petites cartes Arduino, etc. Donc, ça, c'est chouette d'avoir des éléments matériels aussi qui représentent ce qu'on a envie de faire dans un projet. Euh, on croit aussi que ben, c'est toujours pour développer des produits. Ben, ce n'est pas toujours le cas. On peut prototyper euh, des produits ou des services. Donc, euh, et tout ça grâce... Euh, aussi au matériel. Donc là on voit un exemple en haut à gauche de, de tests de, de, de, de biomatière à partir d'algues euh, qui ont été réalisés. Euh, aussi des voilà une caméra avec Iframer euh, le projet Cosmos euh, euh, donc des trucs très très poussés techniquement. En bas ici une carte, euh, une carte euh, 3D marine pour les déficients visuels, de la reconnaissance vocale. Et puis ici, le prototype d'un service de, de caravane pour, pour un projet de, de médiation scientifique. Ce qui est très important, c'est la bonne humeur, de travailler, dans un, on va travailler pendant plusieurs jours ensemble, donc d'avoir un esprit de groupe, un esprit collectif aussi à ce moment-là. C'est ça aussi qui, qui aide à, à avancer. Et la méthodologie, l'animation, ça facilite ça. Donc, c'est aussi des nouveaux liens, c'est intéressant pour les participants. Si je prends l'exemple des étudiants, par exemple, c'est une occasion de rencontrer des professionnels, des associations, des enseignants sous un, dans un autre cadre que le cadre classique. Et ça permet même de, de créer des, des nouvelles amitiés. Donc, on, on conseille beaucoup aux, aux nouveaux étudiants de participer le plus tôt possible dans leur formation à ce genre d'événement au lieu d'attendre bah, les, les premières expériences de stage, par exemple, à, à la fin de leur cursus. Euh, c'est aussi des marathons qui s'adaptent à leur contexte. Euh, ici, c'est un exemple hein, de marathon. C'est le Handy Hackathon qui avait euh, pour objectif de travailler avec des déficients visuels sur la création de jeux de société adaptées. Euh, donc forcément, bah, il faut adapter l'animation, euh, l'endroit le, même, euh, la méthodologie. Bah, là, on n'utilise pas de post-it, hein, forcément, dans ces cas-là. Donc, il faut, euh, faut s'adapter et on y arrive. Donc, euh, voilà, c'est important de retenir de ça que chaque marathon euh, peut être différent. Ce n'est pas un modèle qu'on applique comme ça à chaque fois. Euh, c'est aussi bah, à la fin des présentations de projets réalisées. Donc, euh, là aussi, on n'est pas obligé de rester dans, trop dans le formel. Il y a plein de formats de présentation. Euh, euh, qui aussi permettent à des participants, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec des, euh, avec les, des usagers d'un projet qui ne sont pas toujours habitués à, à faire des présentations. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre de stress sur ce moment-là, euh, sur des présentations trop formelles. Puis, on a une équipe euh, du Tonnerre avec plein d'animateurs super chouettes. Donc, ici, c'est Sarah qui nous présente les outils d'intelligence collective. Donc, on, on, a, on a aussi des apports, euh, euh, des connaissances pour... Euh, bref que les gens comprennent les outils qu'on propose, que ce soit des outils de créativité ou d'intelligence collective. Voilà, donc ça, ça, ça illustre un petit peu différents marathons qu'on a pu organiser et l'état d'esprit qu'il y a derrière. Et également aussi la, la posture, les postures possibles des participants. Euh, donc, on voit une diversité de marathons possibles. On va avoir des marathons qui sont thématiques, comme... Des thématiques sur, sur la mer, donc qui peuvent être larges ou très précises, comme ici sur les aides techniques, par exemple. Bon, là, on s'intéresse à, à faire avancer un sujet. Euh, ça peut être des marathons très techniques, où là, on veut lever des verrous techniques sur des projets. Donc, on s'intéresse beaucoup à des compétences spécifiques qui ont un intérêt commun à travailler ensemble. Et, et c'est le fait que ces compétences spécifiques qui fait que les projets avancent. Je prends l'exemple du maqueton. Où là, on réalise des maquettes avec des données marines, des données terrestres. Des gens, donc, je prends l'exemple de gens du CHOM qui sont là, qui connaissent bien la donnée, des gens qui sont sur la fabrication. Et donc, le fait qu'ils soient ensemble, ça fait accélérer le projet de manière très, très importante. Et puis, des marathons aussi qui sont plus pour, là pour aider les porteurs de projet à mieux positionner leur projet ou à créer une équipe ou à rendre visible leur projet encore. Donc, il y a plein d'intentions possibles. Et euh, par contre, on ne l'organise pas de la même façon euh, en fonction de ses intentions. Donc, en fonction des, du contexte, des équipes, de la maturité des projets, des intentions, nous n'appliquons pas la même méthodologie. Euh, donc, l'effort peut être plus porté sur par exemple. Un exemple, un hein, fil conducteur, comme méthodologie, Donc, avec un, un temps qui est dédié à l'espace du problème, à la compréhension du sujet qu'on traite, la compréhension des enjeux, on décortique, on déstructure et on définit vraiment à la fin de ce, ce premier diamant quel est le, le problème qu'on veut traiter, euh, sur lequel on veut trouver une solution. Souvent, on parle de problèmes trop généraux qui ne permettent pas d'avancer suffisamment euh, Précise. Et après, on rentre dans un espace de la solution où on va chercher toutes les solutions possibles qui pourraient répondre au problème. On vient les choisir avec des critères et euh, prototyper celles qui nous semblent le plus pertinentes. Souvent, à la fin de la journée, donc là, c'est un exemple sur une aide technique. Donc, on partait d'un contexte, d'un problème assez précis euh, déjà. Mais même précis, il fallait quand même le décortiquer. Et à la fin de la journée, on a un prototype carton avec des objets très simples sur lesquels la personne qui était ici en situation de handicap a pu participer à sa création. Et donc, des fois, le prototype, on est content avec et on sait qu'on peut aller vers un développement de cette solution. Ou alors, des fois, il nous a juste permis de mieux comprendre le problème. Et on reboucle et on repasse sur une phase du problème parce que finalement il a un petit peu changé et on va le repréciser pour aller chercher d'autres solutions. Donc il y a plein d'intérêts. En tout cas, ce double diamant illustre vraiment le, le, la culture du, du fer qu'on qu a dans les Fab Labs, c'est-à-dire le passage à l'acte, de ne pas rester sur les concepts, sur un même temps court, on passe du problème à un objet, à un prototype. Quoi. Et ça, c'est ça qui est vachement intéressant. On, la méthode oblige à, à créer quelque chose. Euh, donc, après, à l'intérieur de tout ça, il y a plein d'outils possibles qu'on peut utiliser pour explorer, pour définir le problème et, et la solution. Donc, là, c'est en fonction des marathons, de leurs intentions précises, qu'on vient choisir les, les outils qui vont bien et adaptés au, au sujet l'on va traiter. On peut se poser la question. Des fois, bah, les gens qui ne connaissent pas en fait, ce, ce, ce type d'événement se disent ah « Ouais, moi, je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour participer, etc. » En fait, c'est ouvert à tout le monde, déjà, dans le principe. Euh, simplement, il y a différentes postures possibles. Je peux porter un projet euh, ou je peux participer à un projet qui est déjà déposé en fonction de ses affinités par rapport au sujet. Mais au niveau des intentions des personnes, je peux vouloir tester euh, bah, mes compétences. Si je suis un étudiant, par exemple, tiens, je vais voir si, euh, si je suis allé sur un vrai projet à, à apporter quelque chose. Je peux apprendre du sujet qui est proposé par le marathon sans forcément à, à avoir comme à, à intention d'apporter de, de, de, des compétences spécifiques. Donc, il n'y a pas de problème. Il y en a même des, des, euh, des jeunes de 12, 13 ans qui viennent participer. Euh, il y a, ils ont tous une contribution intéressante dans, dans tous les cas. Et euh, entrer aussi dans une communauté de projet. On peut aussi vouloir apporter ses compétences. Là, des fois, c'est hyper bien défini et on sait qu'on va pouvoir apporter ses compétences. Et on peut aussi vouloir intégrer un projet euh, parce que ça, ça intéresse de, de vouloir participer sur le long terme après en fait, euh, ce marathon. Donc, de vouloir créer des collaborations tout simplement. Quoi. Donc là, donc, j'en arrive à, à la à l'illustration sur les prochains marathons que, que l'on organise. Euh, pour contextualiser un petit peu, l'Open Factory est, euh, est, est très transversal en termes d'activité. On a des programmes d'accompagnement et de formation donc sur la partie fabrication numérique et... et euh, et innovation en termes de d'intelligence collective, de, de, de développement de projets d'innovation. Donc ça, c'est le de campus et le fab campus. Mais on travaille aussi sur des thématiques sur lesquelles on va avoir des événements comme les marathons, mais aussi de, du suivi de projets. Et nous-mêmes, on porte des projets. Donc on va avoir des thématiques sur l'alimentation, sur le handicap, sur, sur la mer, sur des technologies ouvertes comme les objets connectés, par exemple, ou des projets de territoire. Euh... Et là, du coup, on va retrouver des marathons dans chacune des thématiques, un ou plusieurs, en fonction de nos intentions, de nos partenariats spécifiques. Donc, les, les, les, les marathons que je vais présenter donc, se, se, vont se positionner en fait, dans ces différents laboratoires thématiques là, de, de l'Open Factory. On a aussi une équipe qui participent à l'animation ou qui participent au marathon. Et donc, cette équipe a des compétences sur, sur les méthodologies d'animation, de suite, projet d'innovation, mais aussi sur la fabrication numérique. On est assez diversifié dans, dans l'équipe et donc les animateurs vont pouvoir vont être différents en fonction des, des, des marathons créatifs. Donc, voilà les, les, les prochains marathons. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui ou Aquaton, c'est le premier qui arrive là, du 20, 21, 22 octobre 2021. On va s'intéresser aussi également au Make donc qui se positionne sur les objectifs de développement durable dans le cadre d'un projet européen. Euh, on va s'intéresser particulièrement au Marathon-Jeux, euh, donc des créations de jeux pour favoriser le participatif dans les projets donc en décembre. Et le dernier avant. Enfin le dernier de 2021, ce sera sur la création d'aide technique et des euh, et et réponses aux problématiques des le Super Brest, il a déjà été présenté lors d'une précédente causerie. Le maqueton, il est déjà passé. Et puis, et puis après, pour les prochains marathons, on aura le temps de refaire des causeries. Certainement. Donc, j'en arrive J'étais presque arrivé au bout. Tous nos projets sont documentés en open source. En fonction des typologies, il y a différents types de licences. En général, on est sur des licences Creative Commons, soit non commerciales, soit commerciales, en fonction des des volontés des porteurs de projets et sont documentés donc sur notre plateforme Wikifactory euh, et sur lequel on a une sous-plateforme une sous qui s'appelle Open Factory et vous pouvez aller voir bah, les documentations de projets mais aussi les documentations de, de présentation de marathons euh, créatifs par exemple. Donc, vous trouverez vache, pas mal d'infos euh, et aussi des liens d'inscription sur les événements euh, quand ils sont prêts. Voilà, donc on, on démarre par le, le, le Aquaton, euh, et donc euh, je rappelle les dates, donc du 20 au 22 octobre 2021 à l'UBO Open Factory. Et je vais passer la main à Lucie. Euh, ma Bonjour, vous m'entendez bien Alors, du coup, j'enlève mon son, Je j'enlève je, mon micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez J'entends, j'entends. C'est bon, on va dire que c'est bon Nickel. Ouais. Ouais. Ok. Alors, euh, je m'appelle Lucie Cocampo, je travaille à IFREMER et avec euh, Yann et également présent aujourd'hui, on va vous présenter euh, notre prochaine aquaton. Alors moi, je ferai plutôt une présentation du contexte et puis je passerai la parole à Yann pour euh, euh, les détails un peu plus précis euh, de l'organisation de, de cet événement. Alors, j'avais quelques, quelques diapositives de contexte pour vous dire comment concrètement... Euh, le fait de solliciter euh, l'Ubio Open Factory pour faire un aquaton, ça va nous aider à réfléchir au futur de l'océan, voilà, futur de l'observation océanique. Et alors, pour comprendre le futur, c'est bien de regarder un peu ce qui s'est passé dans le passé. Alors, prévu de faire quand même assez rapide, mais le, quand on pense au début de l'observation océanique, tout de suite on se replonge dans des grandes expéditions. Euh, euh, la Pérouse qui part avec la boussole et l'astrolabe à la conquête des océans avec un, un botaniste pour amener, pour amener des plantes et la visite des autochtones. Voilà, donc ça c'était il y a quelques temps. L'observation des océans hier, ça peut nous faire penser à ça. Un, un, un grand monsieur avec un petit euh, bonnet rouge qui part avec son bateau, la Calypso, et plein d'outils magiques pour observer les océans avec des méthodes d'observation parfois destructives qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, mais qui ont quand même mis le pied à l'étrier pour une génération d'océanographes. Et l'observation des océans actuellement, ça ressemble un peu à ça. Alors ça, c'est une illustration qui vient du Global Ocean Observing System. Le temps est court, je ne pourrais pas vous détailler, mais l'observation des océans, maintenant, ça se fait de manière euh, multicapteur avec des fréquences qui vont de la très haute fréquence, euh, pratiquement des informations transmises en temps réel, et puis aussi des, des campagnes océanographiques, des, des capteurs autonomes, des, des gliders sous-marins, des satellites qui communiquent avec les capteurs ou s'ils sont capables de nous retranscrire de l'information sur des grandes emprises spatiales. Et toujours, euh, ces navires océanographiques qui partent collecter des données sur toute la colonne d'eau. Alors, voyons cette, cette vision très riche de l'observation océanographique euh, actuellement, euh, comment penser l'observation de demain Alors, euh, voilà, si on se permet, l'objectif d'avoir une page blanche et de se dire, alors, dans 100 ans, comment sera l'observation euh, Alors, bien sûr, on peut se dire que ce sera technologique. On voit à l'heure actuelle une grande progression dans nos capteurs, toujours plus d'Internet de l'objet, des capteurs autonomes. Là, j'ai mis une petite illustration, mais il y a plein d'exemples voilà, qui se développent sur la technologie. Là, on a le projet Cell Drone avec une, voilà, un drone euh, navigant de manière autonome et qui prend son énergie à, grâce à des capteurs solaires. Donc, on aura forcément une observation de demain qui sera très technologique. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut que reposer sur la technologie pour nous offrir une version du futur euh, de l'observation ben voilà, moi Je vous dis qu'il y a peut-être d'autres voies d'innovation et peut-être de l'innovation sociale pour, pour compléter notre acquisition des connaissances de l'océan. En particulier, je pense à ces navires océanographiques qui partent collecter des données voilà, qui sont toujours propulsées avec de l'énergie fossile. Est-ce qu'il n'y a pas un autre océan du futur à, à, à imaginer pour les générations à venir et en, en, en posant cette question-là, on peut aussi observer que l'océan, ben, c'est quand même un, un milieu qui intéresse largement les humains et pas que la communauté scientifique... Voilà, il y a des gens qui travaillent sur l'océan, on a toute cette marine marchande qui, qui fait de grandes traversées océan, océaniques, on a aussi des gens qui vont sur la mer par plaisir, et il ne faut pas les sous-estimer, c'est plaisanciers qui partent nombreux euh, au large, donc dans notre océan qu'on appelle Hauturier. et puis il y a aussi tous les, tous les skippers, tous ceux qui font de, de l'océan leur terrain de jeu pour de grandes courses à travers le monde. Et on voit qu'il y a un intérêt de toute cette communauté-là pour contribuer à la connaissance de l'océan, pour comprendre ce milieu qu'ils voient le jour le jour et dont il voudrait euh, saisir le fonctionnement et, et comprendre peut-être les évolutions. Et alors comment faire pour mettre ces quatre communautés, donc la communauté scientifique, ceux qui utilisent l'océanographie euh, voilà, pour des fins professionnelles, récréatives ou sportives autour de la table pour que chacun puisse apporter sa pièce et nous aider à comprendre cet océan alors. Euh, voilà, c'est vraiment une... Alors, ce n'est pas moi qui invente ce constat, parce que, en fait, c'est aussi un, un besoin qui émane, qui émane de la communauté. En travaillant à, à IFREMER et en tant que point de contact pour l'observation des océans, je vois passer un certain nombre de demandes qui émanent de larges communautés en nous disant on souhaiterait contribuer à l'observation, comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut vous aider On sait qu'on va partir, on va faire un tour du monde, on passe régulièrement à travers cette zone. Comment est-ce qu'on peut vous apporter concrètement une aide pour comprendre les océans Et à l'heure actuelle, à IFREMER, on ne sait pas apporter une solution à cette question. On ne sait pas bien utiliser ces mesures qu'on appelle « mesures d'opportunité », c'est-à-dire prises par d'autres acteurs que les scientifiques. Alors, les raisons, elles sont nombreuses. Hein. Des fois, euh, ben, on n'est pas sûr de la qualité de la donnée. On ne sait pas euh, vraiment si le protocole de mesure va être euh, respecté, si les acteurs auront le temps de se plier à des contraintes euh, techniques précises de, de maintenance en état des capteurs. On ne sait pas non plus comment ces données vont être documentées et comment est-ce qu'on pourra constituer des bases pour toutes les recevoir, des bases qui pourraient être accessibles de l'extérieur de manière simple, avec un vrai contrôle qualité. Euh, il reste donc de vrais leviers à, à lever pour, pour pouvoir trouver une solution pour pouvoir vraiment intégrer tout le monde à l'observation des océans. C'est à la fois un enjeu scientifique, mais aussi un enjeu sociétal. Et euh, pour arriver à ça... On a demandé l'aide de l'UBO Open Factory pour nous aider à développer une instrumentation océanique open source qui puisse à la fois s'intégrer sur de la voile de plaisance, mais aussi de la voile de course. Voilà. Et nous, nous avons besoin pour réfléchir à ces problématiques ben, d'un grand nombre d'acteurs autour de la voile, de personnes qui peuvent regarder ces problématiques avec un regard nouveau. On a sans doute besoin de personnes extérieures à notre milieu, à nous cette communauté qui avons toujours vécu avec les mêmes repères depuis des décennies. Voilà, on a besoin peut-être de sortir de nos modèles pour voir comment être euh, plus, plus intégratif dans nos manières de penser. Est-ce que j'arrête là, Yann je peux. Oui, ça marche. Ben, merci beaucoup, Lucie. Euh, alors, moi, je m'appelle Yann Louot, je fais partie de la fabrique des océans et je co-organise le, le Aquaton avec le Bureau Open Factory. Donc, euh, bah, pour rebondir un peu euh, sur tout ce que vient de dire Lucie et ce, ce que vient de présenter Yves, donc le Aquaton, euh, il sera, euh, sera sur trois jours. Et du coup, il mixera un peu la, la, des apports méthodologiques avec la, des développements technologiques autour justement de cette grande question de l'observation et de la participation des voiliers de plaisance et des voiliers de, de course pour la, la collecte de données. L'intérêt des, des marathons euh, créatifs, justement, c'est euh, de pouvoir euh, offrir ces espaces euh, qui, euh, à la fois l'espace physique, qui est le Fab Lab, qui est un espace neutre qui va pouvoir permettre la rencontre de toutes ces différentes communautés euh, et, euh, et puis les apports en fait, méthodologiques, justement, pour, euh, produ pour importer toutes ces, euh, toutes ces, ces méthodologies autour de l'intelligence collective, de la fabrication numérique, de l'open source, qui vont pouvoir euh, accélérer et... Euh, et développer le, les projets comme cela. Euh, on a aussi prévu bah, d'avoir de, des apports un peu inspirants et c'est aussi euh, des moments euh, lors des marathons créatifs pour euh, bah, fédérer des communautés donc on a aussi euh, invité les différents acteurs euh, qui euh, travaillent sur ces questions-là à Brest à, à participer Donc, euh, que ce soit des euh, associations comme Astrolab Expédition qui développent des capteurs open source euh, qui travaillent déjà depuis des années avec les plaisanciers pour euh, faire de l'observation ça veut être aussi euh, l'antenne locale euh, euh, du Low-Tech Lab, pour réfléchir aussi, euh, ça permet d'avoir euh, un apport euh, autre et une façon de penser qui n'est pas forcément high-tech. La technologie ne fait pas forcément tout. Euh, des euh, acteurs comme euh, Blue Observer, qui ont, sont déjà aussi des bateaux de course, qui, enfin, qui transforment des bateaux de course euh, en plateforme d'observation scénographique ou des associations comme Scravic, qui aussi développent euh, la pêche à la voile sur le territoire brestois. Donc voilà, ce aquaton ce sera vraiment un espace euh, mix de rencontres pour développer euh, ce projet euh, porté euh, à la fois par IFREMER et Assoir euh, d'Expédition. Voilà. Merci beaucoup Yann, je vais reprendre ma, ma présentation. Hop. Donc, ouais, venez nombreux au Aquaton, ça va, être, ça va être génial. Il y a encore d'autres participations euh, d'acteurs euh, super intéressants qui, qui sont à, à venir. Juste, Yves, euh, je me demande sur ce Aquaton-là, euh, c'est ouvert à n'importe quel participant ou euh, lambda, c'est-à-dire, euh, voilà, que, effectivement, j'entendais bien Lucie qui disait, bah voilà, se porter, sortir un petit peu de, de son modèle et de son regard et c'est vrai que en matière d'intelligence collective, on sait que c'est la diversité des profils, des regards et des, et des histoires et des expériences qui va faire la richesse aussi de, de la réflexion créative et collaborative. Donc, c'est bien euh, ouvert au grand public, à n'importe qui qui se dirait, soit j'ai envie de, de tester un marathon créatif ou ben, la question des océans m'intéresse et euh, j'ai envie de participer peut-être euh, voilà, à, à l'élaboration, en tout cas à la construction de nouveaux projets. C'est ça. Ok. De... des chercheurs de... ou des gens qui sont déjà dans le milieu, quoi. Vous verrez sur le, le Wikifactory, on a, on, a, on a précisé ça, en fait, le, les différentes intentions possibles, et c'est vraiment ouvert en dehors du cadre même professionnel. Hein, je suis justement juste un amoureux de la mer où j'ai envie d'apporter une compétence technique ou une compétence de communication, une connaissance sur les, les communautés de, de projets. Voilà, tout ça, c'est vraiment un, un public qui est attendu, et, et, et la bonne humeur, bien sûr, aussi. Euh. Et donc, euh, les seules contraintes, c'est le nombre maximum de personnes. Donc, euh, il y aura une limite en termes de participants qui est fixée à 40. Ok. Les inscriptions se feront bientôt quand on lancera la communication a priori la semaine prochaine avec une possibilité de s'inscrire pour l'événement. D'accord. Et juste les projets, sont... enfin, vous avez déjà des idées de projets que vous avez exposées avec des équipes ou... Alors, Ce marathon, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas multi-projets à la balle. Donc, c'est un seul projet qui va se décliner en sous projets pendant le marathon. Donc, des parties techniques, des parties sur communication, des parties sur animation de communauté. Animation de communauté voilà. okay. Donc, euh, il y a un seul point de départ, mais euh, plusieurs sous-équipes projet qui, derrière. D'accord. Le point de départ, c'est l'instrumentation océanique comme open source. C'est ça Oui. OK. Alors, voilà, le contexte de, de, la, de la voile. Oui, instrumentation hauteurrière. Ouais. Enfin, sur des bateaux au large. Merci, c'est plus clair. Je te laisse la parole, Ella. Donc, du coup, en termes d'inscription, c'est pas une inscription donc, pour des porteurs de projets euh, spécifiquement. C'est voilà, pour des participants euh, à ce projet-là, mais euh, voilà, qui peuvent, euh, comme c'est une communauté ouverte et open source, qui peuvent connecter aussi leur projet euh, dessus. Euh, euh, voilà, donc il euh, y a plein de, de possibilités. Euh, donc, je précise que les pré-inscriptions sont déjà ouvertes quand même sur le Wikifactory. On peut déjà se pré-inscrire. Hein. Ensuite, donc, euh, une, deux semaines après, je pense on est, on est déjà arrivé au second euh, marathon créatif. Donc euh, celui-ci s'appelle Makeathon. Euh, donc je vais rester un peu moins longtemps dessus, mais globalement, euh, vous avez compris l'objectif des, des marathons créatifs. Celui-là, il est un peu plus focalisé en termes de, même si c'est ouvert, mais en, en termes d'intention, Là, on, on est sur les objectifs du développement durable appliqués au. camp campus de l'université, donc ici à l'UBO. Euh, il y aura plusieurs marathons dans différentes euh, villes européennes euh, qui se situeront euh, à différents endroits et à différents moments. Et il y aura quelques temps euh, collectifs. Mais pour, euh, pour l'UBO, c'est un temps euh, à Quimper, euh, sur le pôle euh, universitaire euh, jacques Asselias, euh, et un temps à Brest, donc les 4 et 5 novembre, Calubéo. Donc c'est des équipes d'étudiants, de salariés de l'université qui peuvent euh, proposer des projets d'amélioration du camp. Et ceux qui voudraient euh, s'intéresser au sujet euh, de développement durable, c'est complètement ouvert. Donc là, les inscriptions sont également ouvertes. Le lien sur le wiki euh, Un exemple, il y a également ah. Non, -y. Oui. Il y a également un, un, un temps euh, complémentaire qui est proposé hein, pour aider les participants euh, à, justement sur la connaissance des, des objectifs du développement durable. Ce n'est pas forcément évident. L'idée, ce n'est pas juste de dire euh, a priori, ça, ça contribue. L'idée, c'est de l'argumenter. Il y a un petit, euh, un petit workshop de trois heures qui va être prévu donc, normalement le 3 novembre après-midi. Donc le titre, c'est « Comment aligner son projet sur les objectifs du développement durable ?» Et donc, au bout de ces trois heures, on ressort avec un argumentaire précis lié à son projet, donc sur en quoi il contribue aux objectifs du développement durable et comment augmenter aussi des pistes pour augmenter son impact. Et donc, là, si j'ai bien compris, c'est des équipes qui sont peut-être déjà constituées, qui ont une idée de projet et qui vont venir là, la développer en étant accompagnées au niveau méthodologique et... Alors du coup, il y a cela, contrairement au marathon précédent, il y a deux phases. Donc euh, d'abord, c'est un porteur du projet avec une petite équipe, euh, soit elle est complètement constituée, soit il y a deux, trois personnes. Euh, donc elle propose le projet, ça sera rendu visible. Et ensuite, euh, les autres participants euh, qui n'ont pas forcément un projet porté peuvent euh, venir s'insérer dans une équipe projet. Ok, merci. Le donc, troisième, le récréaton. Donc là, c'est un, un nouveau marathon qu'on organise en, en collaboration avec ESATIS, euh, euh, euh, qui est porté par Mode Tournerie. Euh, donc on est en train de, de, de l'organiser dans l'objectif de créer des, des jeux, des outils au service du participatif. Donc il y a deux grandes intentions possibles on va dire un porteur de projet qui veut favoriser le, le participatif dans son projet. Donc là, on peut créer des outils qui aident l'équipe à, à, à rendre participatif son projet. Mais on peut aussi avoir des outils d'animation qui facilitent la participation dans des événements. Donc, il y a deux niveaux en fait, hein, d'intérêt de, de participer à à ce, à ce marathon. Le participatif, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez flou. L'idée, c'est d'apporter un niveau de, de connaissance sur le sujet et de comprendre les tenants et aboutissants et de ressortir avec un prototype de jeu en fonction du contexte de son projet. Donc, vous trouverez aussi donc, plus d'informations sur la page Wikifactory sur ce marathon de création de jeux qui s'appelle le Récréathon. Et du coup, là, c'est quoi C'est genre, par exemple, euh, je suis une mairie, euh, j'ai mis en place un conseil de quartier et je cherche à, à créer des outils pour animer mon conseil de quartier. C'est ça. Je suis une donc. association et euh, bah, j'ai un CA qui, euh, voilà, que j'aimerais rendre plus, plus actif ou plus participatif ou des choses comme ça C'est ça. Donc, ça peut être euh, l'intention d'une entreprise ou effectivement d'une collectivité qui dit bah, voilà, j'ai une équipe de projet dans, dans ma collectivité, on veut faire un truc participatif. Et donc, là, c'est. Le premier niveau, c'est comment avoir un outil qui permette de, à mon équipe là, de comprendre ce que c'est et puis de, de définir une stratégie. Et puis, j'ai un événement, la deuxième intention, j'ai un événement participatif à organiser là. Qu'est-ce que je peux avoir comme outil à l'intérieur pour que ça soit sympa en termes de participation quoi, et adapté au public Et donc là, c'est pareil, c'est ouvert à, à ces différents porteurs de projets qui viendraient déposer leur projet et euh, ouvert au grand public sur, euh, sur les gens qui voudraient y participer Ouais, donc, il y a deux niveaux de participation. Donc, euh, une entreprise, une collectivité, euh, une université, un labo, donc pour proposer un projet. Euh, donc, ça, c'est la première inscription. Donc, celle-là, elle a un coût. C'est 1200 euros l'inscription pour poser un projet. Il y aura 5, 6 places projet. Et ensuite, c'est gratuit pour les participants. Euh, donc, ceux qui veulent contribuer à l'un de ces projets pour apprendre du sujet. Euh, donc là, c'est gratuit. C'est vrai que là, c'est bien, tu répondais à l'une des questions que j'avais sur les autres euh, marathons dont on a parlé, en tout cas l'aquaton, euh, oui. pour les participants, parce que sur le Super Brest, par exemple, euh, qu'on a présenté dernièrement, les participants payent une, une participation qui est plutôt une participation aux frais, c'est-à-dire euh, pour les repas et tout ça qui sont compris. Euh, okay. Sur l'aquaton, par exemple, il faut payer pour participer ou c'est euh, C'est bon, gratuit, gratuit euh, pour les participants euh, oui. La différence avec le Super Brest, c'est que du coup, au niveau des repas et tout, chacun s'autogère. Donc, c'est pour ça que c'est gratuit. Alors que le Super Brest, il y a toute une logistique sur, sur les repas. Quoi. Voilà la, la, la grande différence. D'accord. Merci. Euh, et puis, le Super Brest, le, donc le Super Brest, il est, il est sponsorisé par, par la ville de Brest et la métropole. Donc, c'est ça qui permet de, de, de rendre... Gratuit, hein, donc c'est comme un, un budget participatif pour la, la métropole. Euh, pour le aquaton, bah, c'est une intention d'IFREMER, c'est sponsorisé par IFREMER, c'est ça qui aussi permet de, de faire gratuit la participation. Quoi. Euh, donc le dernier marathon, euh, c'est la, la deuxième édition. Euh, donc sur le marathon aide technique, donc sur lequel on a ajouté une, une thématique cette année, enfin donc pour ce, cette édition-là, sur la problématique des aidants, et en particulier des, des jeunes aidants, des personnes qui peuvent être isolées. Euh, ce n'est pas forcément technique, cette partie-là, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter comme, comme service, comme aide à ces, ces aidants qui ne sont souvent pas, pas considérés au niveau du, du système pour pouvoir, euh, bah, je sais pas… Avoir une facilité en termes d'emploi du temps, des, des financements aussi pour se libérer du temps pour aider une personne en situation de handicap, etc. Il y a aussi des jeunes, des étudiants qui aident une personne en situation de handicap et qui mettent à mal leur, finalement, leur, leur cursus universitaire. Et souvent, ils croient que comme ils sont jeunes, ça va le faire et tout. Et puis, en fait, c'est assez difficile. Donc, l'idée, c'est de, de, de comprendre un peu mieux tout ça. Et puis aussi de réaliser des aides techniques. Donc, ça, c'est un exemple. Et celui-là, celui on, on le co-organise avec la Fondation Ildis. Euh, donc, si je prends deux, deux exemples de ce qui a été produit sur la dernière édition en juillet, donc ça, c'était un, un déambulateur adapté euh, pour aller sur la plage. Euh, donc, l'idée, c'était de ne pas racheter un deuxième déambulateur pour ce qu'on utilise un c'est d'adapter euh, le modèle le plus, euh, le plus utilisé. Euh, ça, c'était euh, donc une, une canne adaptée. Euh, donc pour des personnes qui doivent utiliser deux cannes, qui ont une maladie un peu particulière, et donc qui sont euh, amoureux de la mer, ils peuvent marcher plus facilement sur la plage, dans l'eau, faire du lange côte par exemple. Elle a une particularité supérieure, c'est qu'elle euh, fait aussi flotteur, donc elle permet de faire des exercices d'aquagym aussi euh, dans l'eau, en mer. Et donc, euh, ça C'est un exemple de, de, de prototype qui a été réalisé, qui fonctionne. C'est même un produit pour la personne aujourd'hui. Et on a même été plus loin après le marathon, c'est que la personne... Euh, euh, bah, euh, on a vu qu'il y avait d'autres besoins et euh, on est en train de voir comment euh, produire plus largement et comment elle peut en retirer aussi des bénéfices euh, économiques en fait, de cette création puisqu'elle a participé à la création donc là on est sur vraiment la stratégie euh, post-prototype euh, comment donner vie, la vie, vie à, à un objet réalisé dans un marathon voilà pour illustrer euh, donc ce marathon là il est également gratuit hein, 9 et 10 décembre euh, sur Brest, à l'Open Factory, et donc financé par la Fondation Elysse. Et sur ce marathon-là, pour les propositions de projets, c'est qui qui peut proposer des projets Donc, ça, ça peut être donc une personne en situation de handicap, ça peut être un aidant, ça peut être quelqu'un qui... Euh, qui connaît ben, une personne aussi qui a une problématique des dents. Euh, euh, L'important, je dirais, c'est d'avoir une représentation suffisamment fine du projet, donc la, la, que, que les personnes concernées soient présentes pour pas qu'on qu tourne autour du pot, voilà, qu'il y ait suffisamment d'informations. L'idéal, c'est que si c'est une aide technique, c'est que la personne qui a le besoin soit présente et que soit porteur du projet. Euh, et sinon, ben, c'est ouvert très largement. Euh, donc, il y aura quelques places réservées pour le public de la Fondation IDIS, donc il est déjà là, mais il y aura d'autres places ouvertes à d'autres acteurs. Et là, pour les porteurs de projets, euh, est-ce euh, est qu'il y a une participation aussi ou euh, pareil, on peut être un aidant, avoir juste l'idée c'est gratuit pour les participants et puis pour les porteurs de projets également. Ok, super. Merci beaucoup. Euh, si tu as fini, je me demandais si euh, Martin, par exemple, euh, qui nous rejoint, est-ce que toi tu as des questions par rapport à tout ce que tu as entendu bah, Écoute, tu me prends de court parce que je venais juste de me lever. <rire> euh, bah, a priori, non, ça a l'air plutôt clair. Euh, moi, j'aurais si peut-être une question peut-être par rapport au Aquaton, notamment. Euh, je ne suis pas sûr de pouvoir participer les trois jours. Est-ce que c'est problématique, ça, par exemple ah, c'est un -ce ouais. euh, une bonne question. En fait, effectivement, l'idéal, c'est de pouvoir participer à tout le, à tout le marathon pour qu'il n'y ait pas de, de, de problématique d'animation. Mais en fait, dans la réalité du terrain, ce qui se passe, c'est que souvent, bah, les gens ne sont pas complètement disponibles. Donc, il faut quand même qu'il y ait un cœur de l'équipe projet qui soit présente. Pour qu il y ait un... Euh, pour que ça, ça puisse suivre et puis que les gens qui ne peuvent pas euh, être présents tout le long du projet s'arrangent avec le porteur euh, de projet pour faire le planning et que ça ne pose pas de problème. Quoi. Donc je dirais que euh, sur ce Aquaton en particulier, euh, il faudrait que tu donnes ton, ton agenda et qu'on on le prenne en compte pour voir si ça pose problème. Mais a priori, sur celui-là, je ne pense pas que ça pose problème. Euh, on va bientôt présenter euh, l'agenda plus précis, donc les, les moments en fait, où, euh, où il y a les, les apports de connaissances sur le sujet, les, les, les, les, les petites conférences, les moments où il y a la partie euh, méthodologique sur euh, le, le contexte et l'autre sur la partie solution. Donc, toi, tu vas pouvoir voir où tu, tu peux intervenir en, en particulier. Voilà. Ok, merci. Ok. Je pense, que, je pense que Yann et Lucie, n'avaient pas forcément de questions particulières. Mais en tout cas, euh, si on a fait le tour des questions, moi je trouve qu'effectivement, c'était assez clair sur bah, qui peut participer, qu'est-ce que ça apporte et tout ça. Mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement, c'est bah, des moments euh, de convivialité, des moments aussi voilà, de, de, de travail en équipe, en collectif et que rien que pour le côté aventure humaine, euh, participer à un marathon créatif, euh, c'est toujours très riche. Parce que c'est des rencontres, effectivement, c'est des façons de, de faire ensemble, d'apprendre aussi sur des techniques pour faire ensemble. Parce que finalement, on, on applique des méthodologies de projet qu'on peut réutiliser même dans son quotidien professionnel ou associatif ou militant. Et puis, bah, ça fait du bien de participer aussi, euh, bah voilà, à l'intérêt commun, parce qu'on voit que c'est quand même différents sujets qui participent tous à un monde en transition, mais à rendre le monde meilleur aussi, et finalement sur différents sujets, que ce soit comment est-ce qu'on accompagne des aidants ou des personnes en situation de handicap, ou comment est-ce qu'on envisage justement l'océanographie de demain pour protéger les océans, ou en tout cas pour donner de la matière aux scientifiques euh, moi, je que ça donne très envie il y a tout un programme donc euh, j'ai l'impression que suivant les thématiques et tout ça et ce que je me dis surtout c'est qu'effectivement il n'y a pas besoin de compétences en particulier finalement rien que son regard euh, même d'usager euh, de la mère lambda ou, euh, ou même pas du tout d'usager ou pas du tout connecté par exemple au handicap on peut venir parce que finalement euh, on pourra quand même donner un point de vue apporter euh, une richesse d'expérience euh, et déjà un point de vue différent et, et rien que pour ça euh, c'est déjà une, une première participation et je vois que Yves, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, peut-être euh, un point sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté. Hein, c'est euh, à deux niveaux, à la fois sur l'organisation des marathons euh, et sur euh, la participation de quelqu'un à un marathon. On pourrait se poser pas mal de, de questions là-dessus. C'est comment euh, se positionne un, un marathon dans, dans le, le cycle d'un projet. Quoi. Euh, euh, on ne fait pas un marathon juste pour faire un marathon. Euh, L'idée, c'est qu'il y a un avant, il y a un après. Euh, et donc... Euh, ce marathon fait partie d'un écosystème. Quoi. Donc, on, euh, sur l'exemple du Aquaton, par exemple, il y a toute une stratégie pour pouvoir continuer le projet. C'est un point de départ, en fait, euh, sur ce cas-là. Euh, et l'idée, c'est qu'il y ait d'autres choses qui se passent sur ce même projet. Quoi. Euh, donc, finalement, quelqu'un qui peut participer à ça, il peut potentiellement bah, participer à, à aussi la, à la suite. D'un point de vue participant, euh, un peu comme quand on va faire une formation, hein, on se pose la question de pourquoi je vais faire cette formation, qu'est-ce que je vais en retirer. Donc, si je ne fais pas ces exercices-là aussi pour le marathon, bah, potentiellement, ma participation va faire un peu flop. Quoi. Je réfléchis, vraiment bah, pourquoi j'y vais Est-ce que c'est juste pour apprendre des choses pendant l'événement, puis après, voilà, c'est fini pour moi, et ce n'est pas grave, c'est bien. Est-ce que j'ai une intention plus large sur l'après, sur le projet de connexion Donc, tout ça, c'est à réfléchir avant pour que la participation soit pertinente. Ok, super. Effectivement, c'est plus clair. Et soit pour le porteur de projet ou pour le participant aussi. Se poser la question de l'intention. Qu'est-ce qu'on vient faire là et qu'est-ce qu'on attend de, de ce marathon Est-ce que c'est un coup bon, de bout de projet On se l'est posé. C'est notre intention à nous déjà. Oui. Donc, euh, on a fait euh, a priori notre travail. Je ne sais pas s'il est bien fait, mais en tout cas, on y a réfléchi. <rire> donc si vous avez envie de, de participer à un marathon ben bah, voilà, euh, posez-vous la question alors pourquoi est-ce que je ferais, lequel je choisirais euh, est-ce que j'ai un projet que j'aimerais euh, proposer euh, en fonction du sujet, Mais effectivement on voit bien que c'est plus une démarche euh, globale même de construction personnelle aussi euh, si on est juste participant ou de, de construction d'un projet sur le long terme aussi comme tu dis bien, c'est pas un one shot c'est plutôt euh, commencer une étape dans l'élaboration d'un projet euh, qui vient soit booster, soit affiner une question technique euh, et donc c'est vrai qu'il y a on voit bien là, à travers les différentes présentations, la, la richesse des intentions qu'il peut y avoir à monter ou à proposer un projet dans un marathon créatif. Quoi. Et alors, une dernière chose, je me disais, bon, bah, par exemple, sur un autre sujet, euh, j'ai envie de monter un marathon créatif, euh, ça m'a donné envie, donc on peut venir voir l'Open Factory pour dire, est-ce que vous pourriez m'aider à monter un marathon créatif sur tel ou tel sujet Est-ce que c'est adapté Ou comment est-ce que, est que ça peut se passer pour euh, essayer d'en co-organiser un ou d'en organiser un oui, effectivement, bah, on s'est un peu spécialisé dans, dans le sujet, là, donc avec les, les compétences qu'on qu a à l'Open Factory, et puis l'expérience, surtout, d'organisation hein, de, de marathons. Je ne sais pas le combien temps c'est, mais peut-être le 30e, 40e, j'en sais rien, le marathon qu'on organise. On a même été organisé ailleurs, bah, par exemple avec Yann à Abidjan euh, en 2019. Euh, donc, euh, oui, on peut aider. Euh, et euh, si je Prends un exemple, le marathon avec Ildis, 10, c'est cette intention-là au départ. On a une nouvelle collaboration avec Brest Métropole Habitat sur la meilleur social. On va faire des marathons sur habiter demain quoi, sur Brest. Donc, on a l'habitude de répondre à des demandes aussi d'organisation de marathons. Ok, super. Et puis on en a même organisé en, en version en ligne pendant la période du Covid. On s'adapte à tous les contextes. Super, et eh ben, pour moi c'était très riche et complet, euh, si euh, est-ce que l'un de nos participants intervenants, a envie de rajouter quelque chose, sinon on arrive comme même à ah, 17h18, en fait on a... <rire> on a bien pris le temps, je, sais, je, je regarde les petites vignettes pour savoir si, euh, si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose, non C'est bon Super. Merci beaucoup, Madame. Eh bien, merci à vous tous, en tout cas, c'était super intéressant, ça donne envie d'y participer. J'espère qu'on voilà, qu aura plein de monde à ces futurs marathons créatifs qui font pousser plein de, de beaux projets. Je vous souhaite à tous une belle fin de soirée, belle fin de journée plutôt. Et euh, la semaine prochaine, les causeries, c'est sur euh, la mise en place d'une chaire sur les pratiques alimentaires durables. Une grande question, on vous expliquera à quoi ça sert et pourquoi les entreprises ont intérêt aussi à, à s'associer à la construction de, de chaires de industrielles au sein de l'UBO. Donc on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, bonne fin de journée à tout le monde. Salut